Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Stage One et nous parlons aujourd'hui de Revolt. Revolt qui est un jeu de course, on va aller vite c'est un jeu de course avec des petites voitures téléguidées, vous allez voir c'est assez sympa c'est un peu vieux aussi, donc on va commencer tout de suite il n'y a pas vraiment de... donc je vous expliquerai pendant qu'on jouera donc alors Sylvanus, donc je choisis mon nom sur une roue c'est assez, assez original, on choisit ma petite voiture donc il y a d'autres petites voitures à débloquer pour plus tard mais en fait il faut finir des, des championnats là on va faire des courses uniques hein. On va faire de l'arcade. Allez, on va commencer tout de suite dans la, dans la première map qu'il qu y a dans le jeu. La, la première, après il y, a, il, y a, il y en a un paquet, il y en a même qui ont été créés, un je crois. Voilà, c'est parti. Bon, vous voyez tout de suite c'est des petites voitures. Hein. Nous sommes des petites voitures, nous sommes dans la rue et on, on se court après. Euh, J'ai envie de dire sous le, sous le même, même principe que Mario Kart que là, vous avez pas les cartes, vous avez des petites voitures électriques. Vous avez aussi des petits bonus là-bas. Hop, on va essayer d'en choper tout à l'heure. Oui, euh, chie absolument pour euh, pour le pour la direction de cette voiture. C'est euh, quelque chose d'assez compliqué. Au moindre moindre petit au moindre petit coup, elle, elle, elle vire hein, comme une voiture électrique euh, que vous lanceriez à pleine vitesse. Une petite voiture, elle est et les guider c'est pareil. Ça ça vous fait euh, ça fait le même effet. Ça part tout de suite, quoi. Alors, comment j'utilise mes bonus, moi euh, Comment je fais Alors, attends. attendez. Option contrôleur. J'ai même pas regardé comment j'utilisais des trucs. Configuration des contrôles. Alors, gauche, droit, accélérer, freiner. On tire avec W. On remet la voiture avec X et remplacer avec C. Et klaxonne avec Q et, et pose euh, entrée. Simplement. Allez c'est parti Donc avec voilà je l'ai utilisé, je ne sais absolument pas ce que ça a fait. Je ne sais pas du tout ce que ça a provoqué. Donc alors, là je peux me servir de replacer. Hop là. Alors ça, ça c'est un truc pour les vitres. La technique, c'est un truc pour les.. Voilà, ça donne de l'énergie à la voiture. Allez. On va essayer d'en récupérer d'autres. Non. Il y en a plein qui sont dissimulés un peu partout. Vous regardez sur les voitures, euh, tout le, le tremplin. Euh, là regardez, on peut monter sur hop, on en a un. Alors qu'est-ce qu'on va avoir Une boule. Ah ça c'est à rien. Ça, ça voilà, je viens de la lancer, ça serait partie derrière moi, je sais pas si vous l'avez vu. Hop, voilà, elle arrive derrière. juste pour faire chier en fait tout le monde. Parce que bon, pour que quelqu'un se la prenne, il euh, faut de la chance. Euh. Comme l'ancienne carapace verte derrière, alors trois missiles aussi, vu qu'ils sont pas guidés. Ah si, je crois bien. sais plus si on peut les guider ou pas Bon là, on n'est pas devant, on n'est pas juste derrière quelqu'un. Il faut s'avancer avancer un peu plus. Ça. Ah bah ben voilà. Ça c'était un, un, un piège. C'était en fait, euh, ça, ça va servir à ça. C'était un faux, euh, un faux bonus. C'est ça que j'ai joué tout à l'heure, je pense. Voilà. Allez on va essayer de pas trop finir dernier pour pas passer pour une grosse merde, j'ai envie de dire. Allez Sixième, septième, ah regardez, regardez ces enfoirés Eh c'est vraiment réaliste Il y a vraiment les petites voitures, vous les pousser ça. Ah Enfin la trottoir, elle tape direct, elle s'arrête net. Donc là on a vu un viseur qui m'a pris, qui m'avait pris, ça va être la voiture qu'on a croisée heureusement elle a pas eu le temps de, de tirer oh regardez euh, a... si c'est pas fait exprès ça euh, alors ouais, là, là j'ai pris le bonus qu'il faut pas prendre quand on est tout seul c'est à dire que c'est euh, une bombe en fait et euh, faut toucher les autres voitures pour leur passer la... ouais, ouais. le jeu de la patate la patate qui chauffe on va dire euh... faut vite la passer euh... patate chaude il faut vite la passer avec... toucher quelqu'un pour lui passer la bombe et ainsi de suite, et ainsi de suite, et euh, au bout d'un moment elle explose, et c'est celui qui a le dernier qui s'en prend plein fêtes. Et bah bizarrement, euh, je l'ai utilisé parce que je savais plus ce que c'était. Hop, on va essayer. Sixième, sixième, c'est pas dernier, mais c'est pas, pas premier non plus. Voilà, sixième sur 7, 8, c'est pas énorme. Alors, continuer. Alors, comment je fais pour sortir... Ah non d'accord, c'est juste, juste une map, donc il faut que je sorte. Presse pause tout continue, je, je dois quitter. Oui. On va faire une deuxième course. On va faire une deuxième course. Alors attendez, ça charge, ça charge. Allez, en piste. Champ non, course unique. Ah, simulation, Sylvanus, non c'est pas de l'arcade, c'est la simulation qu'on a fait. Ok d'accord, on va prendre celle-là. Pour changer un peu, on va aller dans le jardin botanique. Allez. C'est un peu un peu peut-être long, voilà il m'a chargé, allez, un petit peu. Normalement on part toujours dernier. Alors, oula, J'ai oublié à quel point ça existait ici. Donc là on est dans un, bah, dans un comme disait le, le nom de la map, un jardin botanique. Donc euh, c'est vraiment, bah, j'aimerais dire c'est bien fait quand même parce que c'est un jeu, euh, il n'est pas si récent que ça, je ne sais plus l'année exacte, mais euh, mais faut, faut au moins dater ça de, de, de l'année 2000 ou 99, je ne sais plus. Allez, moi j'ai joué aussi, c'est un des jeux que j'ai joué quand j'étais un peu plus jeune et, euh, et franchement, euh, franchement il est bien. Quand si, on veut s'amuser, on veut s'éclater. Je me rappelle, je faisais des championnats avant, j'arrivais pas mal à gagner. Évidemment, je gagne beaucoup moins maintenant. Mais bon. Ah je suis septième 8ème Ah Je me prends des bases, je me tape des murs toutes les 3 secondes. C'est horrible. Alors après, ce qu'on peut se demander, c'est sur une voiture téléguidée où est le contrôleur. Parce que j'ai jamais vu de.. Bah voilà, c'est nous qui contrôlons mais euh... Mais réellement on, est... on peut pas aller derrière la voiture. Donc à ce niveau-là, ils auraient même pu faire un truc en, en 2D et tout. Parce que je trouve que c'est bien, ils nous ont fait comme ça derrière, même si c'est pas totalement logique. Euh, oh là là, parce que bon, je me dirais pas qu'il y a un conducteur dans la voiture. Donc j'ai encore la bille, mon la bille je la laisse. J'ai du mal, hein. A tous les virages je me, je me vois. Ouh là là. Je pense que je vais arriver 8ème, ça, ça va, ça, je veux pas gagner du tout, encore moins tout à l'heure. Alors regardez je suis retourné en plus et en plus devant la poste ça met 3 heures à monter. Il oui. euh, reste ses derniers tours je crois. Ouais oui. je crois que c'est le dernier tour. On va pas y arriver je pense. Ah je me suis encore chopé la bombe. Euh... Oui. Il n'y a pas tas de choses on va dire. Allez donc je vais exploser dans pas longtemps. Hop là. Et en plus je roule dans la flaque. Là. Magnifique. Alors pour foutu pour foutu, foutu pour foutu, bah là je suis bien foutu. Ah regardez ça, c'est nain. Oh putain. Oh, là, là. oh mon dieu. Quel jeu, quel jeu. Il faut prendre l'habitude. Hein. vous prenez pas l'habitude, c'est mort. Bon. Donc voilà pour, euh, pour euh, Revolt, euh, je pense que ce sera tout. On va pas continuer. Vous avez vu euh, le principe. A euh, vous de, de l'acheter si ce vous intéresse. Et puis merci encore de, de suivre mes vidéos euh, au, au jour après jour, on va dire. Et, euh, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et, ou à vous abonner si vous le souhaitez. Et, euh, et à la prochaine.